Sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, la France est devenue le pays le plus endetté de la zone euro. C'est un truc de dingue. On a même réussi à dépasser la Grèce. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Euh, on est en train de se faire dépecer, exactement comme la, la Grèce en son temps s'est faite dépecer. Euh, on ne peut pas comprendre le démantèlement actuel d'EDF euh, sans ce cadre de dette et le RAID qui est en train de faire l'Allemagne pour mettre la main sur notre nucléaire. On ne peut pas comprendre euh, le, le, le transfert de technologies euh, automobile vers l'Allemagne euh, sur le passage à l'électrique euh, et que la France soit incapable de se défendre euh, sur euh, toutes les normes européennes qui sont en train de servir l'Allemagne à notre détriment si on n'a pas ce cadre euh, de dette qui euh, euh, nous rend dépendants dépendant de Bruxelles, dépendant de l'Allemagne, et en gros, euh, pour un plat de lentilles, on est en train de vendre notre royaume. C'est mon royaume pour un plat de lentilles. Le plat de lentilles, c'est euh, ces imbéciles de la Macronie qui arrivent en disant « plus 7% de croissance en 2021, plus 7% de croissance quand vous avez fait moins 8% l'année d'avant ». C'est médiocre, en fait. Si vous regardez sur deux ans, la trajectoire française n'est pas très bonne par rapport aux autres pays européens. Euh, si euh, vous regardez l'emploi, Oh, c'est génial, on n'a jamais créé autant d'emplois qu'en 2021. On a créé 650 000 emplois en 2021. On en avait » C'est génial, on en avait détruit 350 000 en 2020, première chose. Et la deuxième chose, c'est pas qu'on a créé des nouveaux emplois avec de l'activité économique, c'est que cette imbécilité du quoi qu'il en coûte fait que des entreprises qui auraient dû faire faillite même en dehors des temps de crise, si vous êtes dans une économie fonctionnelle, c'est normal que les entreprises fassent faillite une fois de temps en temps, c'est juste une manière de garder son économie fonctionnelle et à peu près propre et bien rangée. Eh bien, en empêchant les faillites d'entreprises, forcément, ça fait tout plein de monde qui n'arrive pas au chômage, mais qui reste dans des entreprises dysfonctionnelles, qui ne créent pas de valeur, qui consomment plus de ressources, que ce soit des ressources matérielles ou des ressources humaines, qu'elles ne créent de richesse, et ça, euh, c'est le pire qui puisse arriver, parce que c'était jamais très agréable de travailler dans des entreprises comme ça, ça rend les gens aigris, euh, ça, ça consomme des ressources que d'autres entreprises qui, elles, seraient plus utiles, ne peuvent pas consommer, euh, et, et, et surtout, c'est anti-écologique à fond, puisque vous consommez plein de, plein de choses euh, pour détruire de la richesse, pour détruire de la valeur. C'est pas bon, toutes ces choses-là. Et le pire de tout ça, c'est que ces petits chiffres de, de croissance et, et, et de chômage qui, qui vous balancent à longueur de journée, parce que ça y est, s'ils sont en campagne, ils sont partis en campagne comme des dingues, c est, c est, c est en plus de ça, ces chiffres qui ne sont pas si bons n'ont pu être réalisés que par un endettement massif. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile à voir, parce que déjà, c'est des très très bons menteurs. Si vous voulez, quand vous avez Bruno Le Maire qui vient vous expliquer que plus on dépense, plus on s'endette, si vous voulez. Hein il fallait oser, il fallait oser. Donc, on a dépensé tellement d'argent que du coup, on est moins endetté. Euh, c'est pas vrai, euh, mais effectivement, il, pour, pour arriver à euh, ce genre de résultat, euh, bah, il faut faire un peu de précidigitation, cacher un peu les chiffres. Et notamment, si vous voulez, on va se rendre compte dans cette vidéo qu'il y a un, un de, le très gros cadavre euh, dans euh, le bilan de la Macronie. Il est dans le placard du hors-bilan. Et comme personne ne comprend rien au hors-bilan, euh, certainement pas les journalistes, bah, on ne se rend pas compte que, en fait, vous prenez quelque chose comme les prêts garantis par l'État, donc les PGE, ces fameux PGE, c'est absolument génial, parce que qu'est-ce qui se passe euh, Vous avez euh, des entreprises qui, du coup, peuvent se charger en dette comme des maboules, qui, du coup, n'ont pas besoin de faire faillite, qui, du coup, euh, peuvent continuer d'employer, du coup, vous avez des personnes qui arrivent au chômage. Et ça, c'est un truc qui n'apparaît pas dans le bilan. C'est-à-dire que l'État euh, n'a pas inscrit cette dette à son bilan, puisque c'est la dette de l'entreprise, elle est simplement garantie. Ça, c'est typiquement du hors-bilan. C'est-à-dire que vous avez euh, 300 milliards d'euros de prêts garantis euh, qui euh, ont, sont une action extrêmement forte, hein, euh, extrêmement, euh, qui, qui n'apparaît nulle part dans les comptes. Ça apparaît dans les comptes du hors-bilan. Et du coup, vous avez comme ça ce genre de petits trucs de, qui font que ah bah, c'est gratuit, c'est l'État qui paye. Sauf que, bah, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un État qui se porte garant Et ça, c'est partout pareil, hein, dans n'importe quelle situation. Quand vous avez un garant qui garantit les yeux fermés comme ça, 70, 80, 90% de votre crédit, bah les crédits sont distribués n'importe comment. Je ne dis pas qu'ils sont tous distribués n'importe comment. Derrière, vous allez sauver des entreprises qui n'auraient pas dû être sauvées. Derrière, vous avez des choses, vous avez des effets d'aubaine, vous avez des effets d'opportunité. Alors bien sûr, on n'en est qu'au début, on vient vous expliquer que euh, ce sera remboursé, qu'en France, on a des entreprises super qui marchent très bien. Mais euh, c'est pas du tout ce qui va se passer. Pour le moment, il, il prévoit 6% de taux de défaut. Mais le problème, c'est que quand vous faites ça, peut-être qu'il n'y aura que 6% de taux de défaut. Mais vous avez une fragilité structurelle que vous faites rentrer dans vos comptes qui fait que si demain euh, on a un effondrement boursier, si demain on a un crack qui arrive, c'est possible ces choses-là quand même. Hein, si Quand vous regardez les niveaux auxquels on est, normalement, si oui, le marché devrait à un moment ou un autre corriger un peu sérieusement. Bah, tout d'un coup, cest tous ces gens qui, sont, qui étaient déjà super chargés en dette avant la crise, qui maintenant sont turbo avec les dettes garanties par l'État. Tout ça, ça peut avoir des réactions en chaîne de maboule et, et, et, et, si, et que la France ne peut pas gérer elle-même, puisque je vous rappelle qu'on n'a pas le contrôle de notre monnaie, on n'a le contrôle de plus rien du tout. Et du coup, le, à la prochaine crise, qu'il faut aller faire quoi Il faut encore aller quémander à Bruxelles, à l'Allemagne, et ces choses-là, encore une fois, ne sont pas gratuites. Et si vous vous demandez pourquoi euh, en France, notre économie euh, est en voie de déliquescence, hein, c'est aussi parce qu'on euh, paye le prix euh, de, de, de notre fantaisie, fils de notre fantaisie budgétaire, et pas que euh, public. Et c'est public et privé. C'est quelque chose qui est important, parce que je me rends compte que je vous dis comme ça que la France est le pays le plus endetté d'Europe, mais bon, si on regarde uniquement la dette publique... Hein, en France, on va vous dire que vous êtes à 115%, la Grèce est à 205%. Donc a priori, on a du chemin à faire. Sauf que, il est déjà fautif de regarder uniquement la dette publique. Je ne vois pas pourquoi on ne prendrait pas non plus la dette privée. Il faut regarder l'endettement global. Et comme je vous disais, il se trouve qu'en France, on a euh, des entreprises qui sont parmi les plus endettées au monde, en tout cas dans l'OCDE, le, le, le pays qui nous intéresse, avant la crise, vous aviez le Haut Conseil à la stabilité financière qui régulièrement venait pleurer en disant qu'il y a un problème de stabilité, nos entreprises sont extrêmement fragiles. Et par exemple, ce, quoi qu'il en coûte, ces prêts garantis ont sans doute été dictés par la fragilité de nos entreprises euh, plus que par euh, une, une manière de lutter euh, à la crise qu'on avait. Ce n'est pas tant la crise qui a imposé euh, ce genre de politique que l'État préalable dans lequel on l'a abordé. Et si tout d'un coup on commence à regarder les dettes privées des entreprises et des ménages, tout d'un coup, on se rend compte que qu'en France, on est à 270%, à peu près, à fin 2020, 270% de, de dette. 270%, et si on prend la Grèce, qui est donc le champion habituel, on est à 330%. Donc on est encore au-dessus. Euh, parce que bah, c'est quand même la dette, c'est quand même la Grèce, si vous voulez. Hein. C est, c est, il faut un peu de niveau pour réussir à les rattraper. Et c'est là, donc je vous disais que le, le, les cadavres sont dans leur bilan, et c'est là qu'on rattrape tout le monde et qu'on dépasse tout le monde, c'est qu'en France, l'État tient une comptabilité hors bilan qui est une exception dans la zone euro. On est les seuls à faire ça. Les Américains font ça, les Chinois font ça, de manière extrêmement massive. Mais en zone euro, on est les seuls. On est les seuls à faire ça. Et le problème, si vous voulez, c'est que peu de gens parlent des engagements hors bilan parce que les gens n'y comprennent rien. Le hors bilan, c'est une espèce de liste à l'après-verre d'engagement que prend l'État pour absolument tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous allez avoir dedans des choses aussi diverses que notre participation au Fonds de stabilité européen, la garantie des livraisons, vous allez avoir la gestion du risque nucléaire, qui est inassurable. C'est-à-dire que si vous avez des accidents nucléaires, il faut bien les payer. Euh, la dette des entreprises publiques comme la SNCF, on l'a vu il y a quelques années, tout d'un coup, il a fallu reprendre la dette, ah ouais, tiens, pouf, tac, 35 milliards en plus, ils n'étaient pas là, et tout d'un coup, ils apparaissent, bah si, ils étaient toujours là, ils étaient dans leur bilan. Vous avez les, tout ce qui est le démantèlement, <coughs> démantèlement de notre porte-avions, le Charles de Gaulle il faudra le démanteler, quand vous êtes dans une entreprise privée à peu près bien gérée, vous prévoyez un fonds sur 40 ans, et puis à la fin, mais non, là, on prévoit rien du tout, c'est du hors-bilan. Euh, vous avez la retraite des fonctionnaires, qui est le, le, la partie absolument massive. Euh, vous avez aussi les aides au logement, les aides à l'énergie, tout un tas de choses que l'État garantit sans prévoir quoi que ce soit euh, au départ. Euh, et bien évidemment, vous avez depuis 2020 les prêts garantis par l'État. C'est un engagement de l'État d'apporter sa garantie, euh, mais qui n'est budgété absolument nulle part, ni provisionné, ni quoi que ce soit, à part dans cette catégorie hors bilan, qui n'est pas dans la dette de Maastricht, qui n'est pas dans les 115%, c'est ailleurs. Et ça, le problème, c'est que dans ce truc-là, vous avez tout et n'importe quoi. Vraiment, et si vous, si, vous, si vous additionnez tous les notionnels, vous allez obtenir 5000 milliards d'euros d'engagement hors bilan, euh, dont 500 milliards qu'on a ajoutés en 2020 rien qu'en 2020 et donc là tout d'un coup c'est hallucinant c'est à dire que euh, vous, vous avez vous triplé euh, la, la, la dette euh, publique française juste avec ces engagements bilan sauf que vous n'avez pas le droit de faire ça ces 5 000 milliards ne veulent rien dire, et effectivement, -dire quand vous avez pas mal de gens qui parlent du hors-bilan, qui disent « Oh là là, c'est absolument terrible, il y a 5 000 milliards de dettes en plus avec le hors-bilan », ben non, c'est pas tout à fait vrai, c'est plus compliqué que ça. Euh, parce que, encore une fois, c'est du notionnel, c'est-à-dire qu'il y a des risques qui, sont, euh, qui vont se matérialiser, d'autres qui vont pas se matérialiser. Et du coup, généralement, quand on parle du hors-bilan, le chiffre est tellement énorme que les gens se disent « Ben non, il y a un truc qui va pas », et effectivement, ça va pas. Le... Il faut bien voir que dans les engagements hors bilan, vous avez essentiellement deux catégories. Vous avez les catégories conditionnelles, là, où quand l'État apporte sa garantie, qui est que s'il un truc qui se passe mal, l'État interviendra. Donc que ce soit, euh, je vous dis, les prêts garantis par l'État, que ce soit euh, la, la, la, la prise en charge des risques nucléaires, le démantèlement du Charles... Non, pas le démantèlement de Charles Gaulle, on est sûr. Ça, c'est la deuxième catégorie, c'est les engagements euh, irrévocables. C'est-à-dire que l'État paiera. On ne sait simplement pas forcément quand, on ne sait pas exactement comment, mais c'est sûr qu'il paiera. Euh, et ça, pour le coup, euh, on, peut, on, on peut savoir euh, combien il va payer. Il y a le conditionnel et il y a l'irrévocable. Il faut séparer les deux. Euh, pour ce qui est conditionnel, généralement, on va compter des provisions, parce que quand même, on sait que euh, sur les milliers de milliards d'engagements euh, conditionnels ben, vous en avez quand même une partie qui se matérialisera, et donc c'est de la bonne gestion que de faire des provisions. Et pour euh, lire le, le, la partie irrévocable, on va calculer des besoins de financement. Par exemple, sur euh, les 5000 milliards de hors-bilan de l'État, vous en avez plus de la moitié qui est euh, pour la retraite des fonctionnaires. Fonctionnaires et régimes spéciaux. Le... La retraite des fonctionnaires, c'est-à-dire que si vous avez plus de 2 000 milliards de hors bilan pour la retraite des fonctionnaires, sauf que ces 2 000 milliards, ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Ce qui est intéressant, c'est la différence entre ce que l'État doit chaque année euh, à ses, aux retraités et ce qu'il reçoit comme cotisation de ce, de, de, des fonctionnaires. Et c'est cette différence-là qui correspond aux besoins de financement. Et ça, vous avez plus de 2000 milliards, vous allez avoir 200 milliards à ce niveau-là, qui sont le besoin de financement des retraites euh, des fonctionnaires. Vous allez avoir le truc absolument ahurissant dans leur bilan, qui sont les régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, qui, qui, qui vraiment touchent beaucoup moins de monde que les fonctionnaires, là, vous avez un besoin de financement de 523 milliards à fin 2020. C'est un truc de dingue, les, le scandale des régimes spéciaux, et, et, et c'est un truc... Mais, mais, mais ça devrait nous faire détester la SNCF et la, et la RATP, c'est des sommes absolument dantesques. Et donc vous avez 500 milliards de besoins de financement pour les régimes spéciaux, vous avez 200 milliards euh, pour équilibrer euh, la retraite des fonctionnaires, et qu'est-ce qu'il faut encore ajouter, encore Il faut euh, ajouter 250 milliards, non, 350 milliards pour les engagements euh, économiques et, et sociaux de l'État, tout ce qui est euh, aide à l'énergie, aide au logement. Euh, vous avez tout un tas d'engagements où là, l'État les paye, hein, c'est pareil, c est, c est, ça c'est approvisionné. Euh, et euh, qu'est-ce que vous avez encore Attendez, j'en oublie. Pourquoi je n'ai pas mis tout, toute ma liste euh, Et vous avez bien évidemment les provisions. Euh, les provisions. Et quand vous mettez bout à bout euh, tous ces, ces besoins de financement et provisions, vous arrivez en, en gros, je dis bien en gros, à une fourchette, de, à, à des, des besoins de 1500 milliards derrière ces engagements hors bilan. Euh, comme d'habitude, il y a un article qui accompagne cette vidéo. Vous pouvez retrouver cet article, je vous mettrai probablement un lien au-dessus ou sinon en, en description de, de, de la vidéo. Allez voir ça parce que euh, là, vous aurez tout le détail de ces besoins. C'est un peu compliqué, mais, mais il faut le voir parce que c'est ni 0, ni 5000 C'est probablement 1500 milliards. Et quand je dis 1500 milliards, je dis c'est grossièrement. Parce que euh, c'est très compliqué de, de faire ces anticipations, euh, les provisions peuvent changer, vous avez des taux d'actualisation qui changent, c'est-à-dire que c'est des modèles, c'est-à-dire que vous changez un paramètre et vous allez pouvoir tout d'un coup ajouter ou enlever quelques centaines de milliards. Vous, vous, on ne sait pas de quoi demain sera fait exactement. Et du coup, ce qui est important, si vous voulez, dans ce mot « grossièrement », c'est que peut-être que ces 1 500 milliards, euh, peuvent, euh, ça peut finalement dans le temps se révéler être moins. Mais ça peut aussi se révéler être beaucoup plus. Vous avez là une source d'incertitude et de fragilité, qui est que si demain vous avez une très grosse crise qui éclate, les montants peuvent s'envoler de manière absolument catastrophique. Euh, C'est un, un peu comme si euh, vous aviez un effet d'accélération qui fait qu'on euh, est beaucoup plus fragile à un choc, on est devenu beaucoup trop fragile et que euh, cette fragilité nous met aux mains de Bruxelles, nous met aux mains de l'Allemagne. Et encore une fois, ce n'est pas gratuit. On ne peut pas avoir une politique à la grecque avec une monnaie allemande sans contrepartie. La contrepartie, c'est que pour avoir des flux, pour pouvoir avoir ces flux d'endettement, eh vous vendez votre stock. Et le stock, c'est quoi C'est les trésors de notre nation, c'est notre nucléaire. L'Allemagne a fait les pires choix euh, énergétiques euh, ces 30 dernières années, euh, quand je dis les pires choix, parce que ça ne marche pas, si vous voulez. Si leur truc marchait, ce serait peut-être les meilleurs, sauf que ça ne marche absolument pas, on voit bien la crise dans laquelle ils nous ont plongé, et pour équilibrer leur réseau, ils ont besoin de mettre la main sur notre nucléaire, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et vous avez Alstom, c'est pareil, c est, c est, si vous voulez, on met la main sur notre trésors technique, on, on se prend des raids, euh, parce que derrière Bruxelles, il y a les États-Unis aussi, et cette fragilité structurel qui fait que dépend financièrement de nos partenaires euh, fait que ben, c'est une destruction à petit feu de notre économie euh, et de, de... c'est un dépeçage à la garex si vous voulez c'est c'est pas beau à voir mais c'est comme ça et ils auraient peut-être pu nous dire que ces 7% de croissance, ces, cette baisse du chômage, eh ben, euh, c'était un plat de lentilles. Euh, c'était un plat de lentilles et qu'en échange, ils sont en train de vendre la France, ils sont en train de vendre notre pays. Et en plus, ils voudraient une médaille, quoi. Donc ça me paraissait important de venir rétablir euh, cette, cette vérité, parce qu'encore une fois, c'est très mal connu le hors-bilan, c'est des choses qui sont compliquées, euh, euh, c'est un document, c'est le compte général de l'État dans lequel on, on les voit. Euh, Bercy ne nous aide pas beaucoup, euh, le document est très compliqué, il faut, faut vraiment aller voir à l'intérieur, à la fin, dans les notes, pour voir quelles sont les provisions, pour voir quels sont les besoins de financement. Eux, ils affichent juste le notionnel comme ça. En, en façade, et encore une fois, personne fait ce travail là euh, parce que c'est difficile et ça vaut le coup de le faire parce que, bah, typiquement, euh, vous, vous, sinon vous vous faites arnaquer par des PGE où vous avez l'impression que c'est gratuit, alors que non, c'est l'inverse de gratuit, c'est un, un coût incroyablement plus élevé. Mais demain, alors on repousse, on remet tout à deux mains et, euh, et on se fait rincer en attendant. Désolé, c'est tout pas très rigolo, mais euh, voilà, c'est notre petite euh, première marge de podium du moment euh, qui fait qu'en euh, rajoutant ce hors-bilan, donc vous rajoutez 1500 milliards, pardon, j'allais finir cette vidéo, je vous ai même fait la fin, pas fait la fin du calcul. Si vous rajoutez 1 milliards, bah ça fait à peu près 60% de PIB et vous passez à 331% de, de, de PIB de dette euh, publique, privée et hors bilan. Et ça vous permet de dépasser un petit peu la Grèce, de pas beaucoup, mais bon, s'en fout, c'est des ordres d'idées si vous voulez. On est. se dire qu'aujourd'hui, l'endettement français euh, est équivalent, voire un peu supérieur à la Grèce, c'est du délire intégral. Vous avez aujourd'hui des Bruno Le Maire et des Emmanuel Macron qui viennent vous parler de responsabilité, qui viennent vous dire de, qui vont parler de gestion, qui vont dire tout ce qu'ils font. Ils vont dire « Nous, on gère la France comme une grande entreprise et regardez comme c'est magnifique », alors qu'en fait, ils sont en train de dépecer la France. Ces gens sont des traîtres, au fond. C'est absolument dingue. Allez, je m'arrête là. À votre bonne fortune.